Certains d'entre vous ont probablement déjà entendu dire que la société Disney est responsable d'au moins une vraie ville fantôme. Disney a construit Treasure Island, dans la baie de Baker dans les Bahamas. C'était pas une ville fantôme au départ. En effet, les navires de croisière de Disney devaient s'arrêter à la station et y laisser des touristes pour se détendre dans un environnement luxueux. C'est un fait, vous pouvez vérifier. Disney a dépensé 30 millions de dollars sur place. Oui 30 millions de dollars. Disney a accusé les eaux peu profondes. Trop peu profondes pour que leurs bateaux manœuvrent en toute sécurité. Ils ont même accusé les travailleurs. Disant que c'était parce qu'ils venaient des Bahamas. Qu'ils étaient trop paresseux pour travailler selon une horaire régulière. C'est là que la nature factuelle de leur histoire se termine. Ce n'était pas à cause du sable. Et ce n'était évidemment pas parce que les travailleurs étaient paresseux. Les deux sont de bonnes excuses. Non. Je doute sincèrement que ces raisons soient légitimes. Pourquoi n'ai-je pas raconté l'histoire officielle Près de la ville de bord de mer d'Emerald Isle, en Californie du Nord, Disney a commencé la construction du palais de Mowgli à la fin des années 1990. Le concept était une jungle avec, vous l'avez deviné, un grand palais au centre de tout le truc. Si vous n'êtes pas familier avec le personnage de Mowgli, alors vous devriez vous souvenir de l'histoire Le Livre de la Jungle. Si vous ne l'avez jamais lu, alors vous devriez au moins connaître le dessin animé de Disney de ces dernières décennies. Mowgli est un enfant abandonné dans la jungle, essentiellement élevé par des animaux, et en même temps menacé et poursuivi par d'autres animaux. Le palais de Mowgli a été dès le début une entreprise controversée. Disney a acheté une tonne de terre à des prix élevés pour le projet et il y avait effectivement un scandale autour de certains achats. Le gouvernement local a revendiqué l'exportation sur des maisons, puis ils ont vendu les propriétés à Disney. À ce moment, une maison qui venait d'être construite fut immédiatement condamnée, sans la moindre explication. Le terrain saisi par le gouvernement était censé servir pour un projet d'autoroute. Sachant très bien ce qui se passait, les gens ont commencé à l'appeler Mickey Mouse Highway. Puis il y a eu un concept art. Une série de t-shirts Disney qui avait en réalité été créée pour une réunion de ville. Ils avaient l'intention de dire à tout le monde à quel point ce projet allait être lucratif pour tous. Quand ils ont montré le projet, ce palais indien gigantesque, entouré par la jungle, avec des hommes et des femmes en pagne, des engins tribaux. eh bien inutile de dire qu'ils ont tous flippé. Nous parlons d'un grand palais indien, de jungle et de pagne, non seulement en plein milieu d'une zone riche, mais aussi d'une zone un peu xénophobe du sud des États-Unis. C'était un mélange discutable à ce moment de l'histoire. L'un des membres de la foule a tenté de prendre Das sous la scène, mais il a rapidement été maîtrisé par la sécurité, après avoir réussi à briser l'un des panneaux de présentation sur son genou. Disney a pris cette communauté et l'a écrasée sous son genou. De même, les maisons ont été rasées, la terre a été effacée. Les gens n'ont rien pu faire ou dire à ce sujet. La télé locale et les journaux étaient contre la station au début mais une connexion entre les médias de Disney et les sites locaux est entrée en jeu et leurs opinions ont changé. Donc de toute manière, Treasure Island, les Bahamas, Disney a fait couler ses millions. Et la même chose s'est produite avec le palais de Mowgli. La construction s'est achevée, les visiteurs ont effectivement séjourné à l'hôtel. Les habitants ont fait face à tous les désagréments habituels associés à une tonne de touristes perdus et en colère. Puis, ça s'est tout simplement arrêté. Disney a fermé le palais de Moubli et personne n'a su quoi penser. Mais ils étaient très heureux à ce sujet. L'échec de Disney était assez drôle et merveilleux pour un grand nombre de personnes qui ne voulaient pas de ce truc. Honnêtement, je n'ai plus repensé à ce lieu depuis sa fermeture il y a plus d'une décennie. Je vis à peut-être 4 heures d'Emerald high, vraiment. Je n'ai entendu que des rumeurs, et je n'ai rien expérimenté. Puis j'ai lu cet article, d'une personne qui avait exploré le parc de Trésor Island, et avait posté tout un blog sur tous les putains de trucs qu'il avait trouvé là-bas. Juste des trucs, laissés pour compte. Les choses cassées et défigurées, probablement ruinées par les anciens employés mécontents d'avoir perdu leur emploi. Bordel. Les habitants des alentours avaient vraiment une dent contre cet endroit. Les gens là-bas étaient en colère à cause de Trésor Island. Tout comme les gens à propos du palais de Mougli. De plus, il y avait des rumeurs qui disaient que Disney avait déversé ses aquariums dans les eaux locales quand le parc a fermé, y compris les requins. Qui hésiterait à prendre quelques souvenirs après cela Eh bien, ce que je veux dire, c'est que ce blog sur The m'a fait réfléchir. Même si de nombreuses années se sont écoulées depuis sa fermeture, j'ai pensé que ça serait cool de faire une exploration urbaine au palais de Mougli. Prendre des photos, écrire mon expérience, et probablement voir s'il y a quelque chose que je peux prendre comme souvenir. Je ne vais pas dire que je n'ai pas perdu du temps pour y arriver. Parce qu'honnêtement, il m'a fallu un an après avoir trouvé l'article de Treasure Island pour me déplacer et y aller à Emerald Island. Au cours de cette année, j'ai fait beaucoup de recherches sur le parc du palais. Du moins, j'ai essayé. Naturellement, aucun site officiel de Disney ne faisait mention de cet endroit. Tout avait été nettoyé. Plus étrange encore, apparemment, personne avant moi avait pensé à bloguer à propos de l'endroit ou même poster une photo. Aucun des sites de télévision, ni aucun journal local n'avait fait d'article à propos de l'endroit. Mais c'était à prévoir. Car ils ont tous entravé les dessins de Disney. Ils ne seraient pas du genre à montrer leur embarras devant tout le monde, vous voyez. Récemment, j'ai appris que l'entreprise pouvait effectivement demander à Google, par exemple, de supprimer certains liens de résultats de recherche. Essentiellement sans raison valable. Avec du recul, ce n'est sûrement pas parce que personne ne parlait du parc que je ne trouvais rien à son sujet mais parce que l'info était inaccessible. Tout ce que j'avais, c'était une vieille carte que j'avais reçue par la poste dans les années 90. C'était un article promotionnel envoyé aux personnes qui étaient récemment allées à Disney World. Et je pense que comme je n'y étais pas allé dans les années 80, celle-ci devait être plus récente. Je n'ai pas vraiment eu l'intention d'y aller. Ce qui m'a poussé étaient mes livres et bande dessinée de mon enfance. Je ne m'en souvenais que quand je faisais mes recherches. Et encore... Il m'a fallu quelques semaines pour trouver le bac de rangement où mes parents les avaient mis. Mais je les trouvais. Les informations locales n'ont été d'aucun secours. Car la plupart étaient des riverains, qui avaient emménagé à la plage au cours des dernières années. Ou d'anciens résidents qui se moquaient de moi. Ils me faisaient des gestes vulgaires la deuxième fois où j'ai essayé de dire où puis-je trouver le palais de Mowgli. La carte m'avait directement mené à un long couloir. Les plantes tropicales avaient envahi la zone, mélangées avec des espèces de la flore locale qui actuellement appartenait à cet endroit, et avaient tenté de reprendre leurs droits. J'étais en admiration quand je suis arrivé au portail d'entrée du parc. D'énormes portes en bois monolithiques, dont les supports de chaque côté étaient comme s'ils avaient été coupés dans des séquoias géants. La porte elle-même était creusée à plusieurs endroits par des insectes. Sur la porte, il y avait une feuille de métal, sûrement un débris, avec des lettres peintes à la main, griffonnées en noir. Abandonnées. Bayesne. Il était clair que certains employés voulaient faire une petite protestation, les portes étaient suffisamment ouvertes pour y rentrer, mais pas en voiture. J'ai donc pris mon appareil photo numérique et la carte dont le verso montrait un plan du parc, et je me mis en chemin à pied. Le terrain à l'intérieur était tout aussi envahi que la porte d'entrée, les palmiers étaient enfrichés en en lambeaux. Entre les piles de leurs noix de coco, les bananiers étaient dans le même cas, dans leurs déchets puants. Il y avait cette sorte de conflit entre l'ordre et le chaos, comme les rangées de fleurs soigneusement plantées et mélangé aux mauvaises herbes hautes et désagréables et aux champignons noirs puants. Tout ce qui restait des structures extérieures avait été brisé, où il n'en restait que du bois pourrissant et des objets calcinés non identifiables. Ce qui avait sans doute été un bureau d'information ou un bar en plein air, n'était plus qu'un tas de débris, de toutes sortes dispersés par les vandales et ravagés par le temps. La chose la plus intéressante sur le terrain était une statue de Balou, l'ours amical du livre de la jungle qui se trouvait dans une sorte de cour en face du bâtiment principal. Il était figé, regardant dans le vide, dans un stupide sourire à pleines dents, sa fourrure recouverte de merde d'oiseaux et du lierre autour de son socle. Je me suis approché du bâtiment principal, le palais, pour découvrir l'extérieur du bâtiment, couvert de graffiti, là où la peinture d'origine n'avait pas été pelée et rongée. Les portes d'entrée n'étaient pas seulement ouvertes, elles avaient été retirées de leur bon, et avaient été volées. Au-dessus d'une des portes d'entrée, quelqu'un encore une fois peint « abandonné, by Disney. Je souhaiterais pouvoir vous parler de tous les trucs super que j'ai vus à l'intérieur du palais. Statues oubliées, casse enregistreurs abandonnés, une société secrète à part entière de clochards sans abri. Mais non. L'intérieur du bâtiment était si frappant, si vide. Je suis sûr que les gens avaient volé les ornements des murs. Tout ce qui avait été trop gros pour être volé ordinateur, bureau, four arbre géant, était les milieu de cette pièce vide, qui amplifiait chacun de mes pas. J'ai vérifié le sol. Je me suis dirigé à tous les endroits qui pouvaient sembler intéressants. La cuisine était comme vous l'imaginez, une cuisine de nourriture industrielle, avec des appareils dans tous les coins. Pas de frais épargnés. Chaque surface de verre était brisée, chaque porte hors de ses gonds, chaque surface métallique bosselée. Londres tout entier sentait comme de la très vieille pisse. L'énorme chambre frigorifique qui n'était même plus refroidie maintenant contenait des rangs et des rangs d'étagères vides, des crochets suspendus au plafond, probablement pour accrocher des tranches de viande. Et comme je me tenais à l'intérieur depuis un moment, j'ai remarqué qu'ils se balançaient. Chaque crochet se basculait dans une direction aléatoire, mais leur mouvement était si lent et petit qu'il était presque impossible de les voir. J'ai supposé qu'ils étaient causés par mes pas, alors je me suis arrêté, et j'en ai pris un dans mon poing, puis je l'ai lâché, soigneusement. Mais en quelques secondes il a recommencé à se balancer une fois de plus. Les salles de bain étaient dans le même état que le reste de l'endroit. Tout comme le parc de Treasure Island, quelqu'un avait cassé méthodiquement chacune des commodes de porcelaine, avec des noix de coco et d'autres objets. Il y avait un demi-pouce d'eau puante sur le plancher, donc je ne suis pas resté longtemps, ce qui est étrange. C'est que les toilettes et les lavabos, et les bidets dans la chambre des dames, oui, je suis allé là-bas, étaient tous mouillés, ou coulaient librement. Il me semblait pourtant qu'ils avaient dû fermer les robinets, il y a très longtemps. Il y avait beaucoup de chambres dans le parc, mais naturellement je n'ai pas eu le temps de toutes les regarder. Le peu que j'ai vu était tout pareil, inondé, et je ne m'attendais pas à trouver quelque chose là-bas. En fin de compte, j'ai pensé qu'il devait y avoir une télé ou une radio dans une des chambres quand il m'a semblé avoir entendu une légère conversation à l'intérieur. Bien que ce fût comme un murmure, sans doute ma propre respiration en écho dans le silence, ou simplement le bruit de l'eau qui coulait, et jouait dans mon esprit. Ça ressemblait à ça. Je ne le crois pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Ton père te l'avait dit. Je sais, je sais, ça semble ridicule. Je vous dis simplement ce que j'ai vécu. Pourquoi j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui courait dans cette chambre Ou pire, des vagabonds qui étaient là et qui m'auraient probablement poignardé. En retournant aux portes devant le palais, j'ai remarqué que je n'avais pas trouvé quoi que ce soit, et que j'avais perdu mon chemin. En regardant par la porte, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant dans la cour que je n'avais pas remarqué. Quelque chose qui pourrait me donner au moins quelque chose à montrer pour toute ma peine. Même si c'était juste une photo, il y avait une statue presque réelle d'un piton. Peut-être 80 pieds de long, enroulé s'éblouissant sur le piédestal en plein milieu de la zone. Comme le soleil a commencé à apparaître, la lumière a éclairé l'objet de façon parfaite pour une photographie. Je me suis approché du piton et je l'ai pris en photo. Ensuite, je me suis tenu sur mes orteils et j'en ai pris une autre. Je me suis approché de plus près, pour voir les détails sur son visage. Lentement, le piton a levé la tête. Il a regardé droit dans les yeux, s'est tourné. Il a glissé de son piédestal pour rejoindre l'herbe, puis les arbres, tous ses 80 pieds. Cette avait déjà disparu depuis longtemps dans les bois, avant que sa queue ne quitte l'endroit. Disney avait libéré tous les animaux exotiques sur le terrain. Là, sur ma carte, il y avait la maison des reptiles. J'aurais dû le savoir. J'avais été informé sur les requins de Trésor Island. j'aurais dû savoir qu'ils avaient fait pareil ici. J'étais abasourdi. Complètement stupéfait. Ma bouche devait être grande ouverte, jusqu'à ce que je redescende sur terre. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, et j'ai reculé de l'endroit où j'avais aperçu le serpent. Puis je suis retourné vers le palais. Même s'il est complètement disparu, je n'ai pas pris de risque et je suis retourné dans le bâtiment. Il m'a fallu prendre quelques profondes inspirations et me gifler le visage pour retrouver mes esprits après ça. Je cherchais un endroit pour m'asseoir. Mes jambes se sentent un peu comme de la gelée à ce moment-là. Bien sûr, il n'y avait pas de place pour s'asseoir. Sauf si je voulais me reposer dans du verre brisé, et des tapis de feuilles mortes, ou me traîner jusqu'à un bureau. J'ai vu quelques marches près du hall du palais, et j'ai décidé d'aller m'y asseoir jusqu'à ce que je me sente mieux. L'escalier était assez loin de la façade de l'immeuble pour être relativement propre. Sauf pour l'accumulation étonnante de poussière, j'ai tiré une pancarte de métal du mur, encore une fois marquée Abandoned by Disney. J'étais habitué maintenant. J'ai posé la pancarte sur les escaliers et me suis assis dessus pour rester plus ou moins propre. Plus bas. Les escaliers descendaient à un autre niveau. J'ai utilisé le flash de mon appareil comme une sorte de lampe de poche improvisée. Je pouvais voir que les escaliers se terminaient sur une porte métallique avec un cadenas. Un panneau sur la porte. « Un vrai panneau » disait « mascotte seulement ». Merci. Ça m'a ragaillardi pour deux raisons. D'une, une pièce seulement pour les mascottes aurait sûrement quelque chose d'intéressant. De deux, le cadenas était toujours en place. Personne n'était venu là. Pas de vandales. Ni de pillards. Personne. C'était le seul endroit où je pouvais explorer, et peut-être trouver quelque chose d'intéressant à photographier sans vol. J'étais venu au palais essentiellement car rien ne m'interdisait de prendre ce que je voulais. Parce que c'est abandonné. Il n'a pas fallu beaucoup de force pour briser le verrou. Eh bien en fait c'est faux. Il n'en a pas fallu beaucoup pour briser la plaque de métal sur le mur, où le cadenas était accroché. Le temps et la décomposition avaient fait la moitié du travail pour moi, et j'étais capable de fixement plier la plaque de métal pour en tirer les vis du mur. Quelque chose à quoi personne n'avait pensé ou n'avait pas été en mesure de faire à l'époque. La zone des mascottes était un changement surprenant et très bienvenu par rapport à ce que j'avais vu. D'une part, toutes les deux ou trois secondes, des lumières fluorescentes s'illuminaient. Même si elles clignotaient et s'éteignaient au hasard, en outre rien n'avait été volé ou cassé même si l'OTAN avait vraiment fait des ravages. Les tables avaient des blocs notés et des stylos. Il y avait des horloges, même un punching clock sur le mur, complètement rempli de cartes. Les jets étaient dispersés autour, et il y avait même une petite salle de repos avec une vieille télévision pleine de parasites et plein d'aliments pourris et de boissons sur les compteurs. C'était comme ces films apocalyptiques, où tout était laissé en l'état après l'évacuation. Comme je marchais dans les couloirs labyrinthiques et les zones des mascottes, L'endroit devenu de plus en plus intéressant. En allant plus loin, les bureaux et tables avaient été renversés. Les documents dispersés étaient presque fusionnés avec le sol humide. Et un grand tapis miteux rattrapait lentement le revêtement cramoisi du sol. Tout était visqueux. Tout le bois s'était désintégré en une bouillie quand je m'en suis approché. Même en utilisant le moins de force possible. les vêtements étaient suspendus à décrocher dans l'une des chambres. Ils seraient tombés en lambeaux si j'avais essayé de les décrocher. Une chose m'ennuie c'est que la lumière se faisait de plus en plus rare, à mesure que je descendais dans les profondeurs humides, suffocantes de l'endroit. Finalement, je suis arrivé à une porterie de noir et de jeune, avec le mot « "caractère prep one ». Père au pochoir. Dans un premier temps, la porte n'a pas voulu s'ouvrir. Je supposais que c'était là qu'il gardait les costumes, et je voulais absolument une photo de ce désordre puant, tordu. J'ai essayé comme je pouvais, peu importe sous quel angle ou par quel moyen je m'y prenais. La porte ne voulait pas bouger. À l'intérieur, la chambre était complètement sombre. Noir comme de la peau. J'ai utilisé le flash de l'appareil pour trouver un interrupteur sur la paroi de la porte. Mais il n'y avait rien. Comme je faisais ma recherche, j'ai été tiré de mon excitation par un fort buzz électrique. Une rangée de lumière s'est soudainement allumée. Le vacillant déclinotante. Il a fallu une seconde à mes yeux pour s'adapter, il semblait que la lumière devenait de plus en plus forte. Peut-être jusqu'à ce que toutes les ampoules explosent, mais au moment même où j'ai pensé qu'elle pourrait arriver à cet état critique, les lumières se sont obscurcies. La pièce était comme je l'avais imaginé, divers costumes de Disney étaient suspendus au mur, tous les uns à côté des autres comme d'étranges cadavres de cartoons, pendant par des cordes invisibles. Il y avait des bacs entiers de et de vêtements indigènes sur des cintres vers l'arrière. Ce que j'ai trouvé étrange, et ce que j'ai voulu photographier tout de suite. C'était un costume de Mickey Mouse, au centre de la pièce. Contrairement aux autres costumes, il était couché sur le dos comme une victime assassinée. La fourrure sur le costume était pourrie imitée. ce qui formait des trous, ce qui était encore plus étrange cependant, c'était la coloration du costume. C'était comme une photographie négative du vrai Mickey Mouse, le noir l'endroit devait être blanc blanc là où il devait être noir. Ses vêtements en rouge étaient bleu clair. La vue était assez rebutante pour que je finisse par photographier la chose. J'ai pris une photo des costumes accrochés au mur, des angles du haut vers le bas et vers le côté, pour montrer une rangée entière de visages de dessins animés sans vie, putrides. Certains avaient perdu leurs yeux de plastique. Alors j'ai décidé de faire une mise en scène, juste la tête d'un des personnages sur le sol dit j'ai ensuite cherché la tête du costume de Donald Duck et je l'ai soigneusement enlevée pour que la chose ne tombe pas en morceaux dans mes mains. Comme je regardais dans les grands yeux du masque moisi, un bruit métallique me fit sursauter d'effroi. J'ai regardé à mes pieds et là, entre mes chaussures, il y avait un crâne humain. Il était tombé de la tête du costume et s'était brisé en morceaux, seul le visage vide et la mâchoire inférieure étaient restés fixés sur moi. J'ai laissé tomber la tête de canard comme vous en doutiez, je suis allé jusqu'à la porte. Vu que je tenais la porte, j'ai regardé en arrière le crâne au sol. J'ai dû prendre une photo de lui, vous savez. J'ai dû pour toutes sortes de raisons qui peuvent sembler idiotes, mais seulement si vous n'y réfléchissez pas. J'avais besoin de preuves, de ce qui s'était passé. Surtout si Disney comptait le faire disparaître. Je n'avais aucun doute dans mon esprit dès le début. Même si c'était juste une sale négligence, Disney était responsable de cela. C'est alors que Mickey, comme une photo négative, le Mickey au milieu du sol, a commencé à se lever. Le costume de Mickey Mouse, ou celui qui était à l'intérieur, s'est d'abord assis, puis elle a commencé à se lever sur ses pieds. Il était au centre de la pièce, son faux visage me regardant fixement. J'ai simplement pu marmonner :« Non, encore et encore. Les mains tremblantes, le cœur battant violemment, et les jambes claquantes. J'ai réussi à prendre l'appareil photo et à le diriger vers la créature en face de moi. L'écran de l'appareil numérique n'affichait seulement des pixels morts dans la forme de la chose. C'était une silhouette parfaite du costume de Mickey Mouse. Pendant que l'appareil photo bougeait dans mes mains, tremblante, les pixels morts se déplaçaient. Barrant l'écran, le contour de Mickey s'était déplacé. Et puis l'appareil photo est mort. L'écran s'est figé et devenu noir, et s'est éteint. J'ai levé mes yeux une fois de plus vers le costume de Mickey Mouse. Hey dit-il une voix étouffée, pervertie, mais parfaitement fidèle à celle de Mickey Mouse. « Tu veux voir ma tête qui se détache Il a commencé à tirer sur sa propre tête, la faisant craquer, ses mains gantées autour de son cou, se griffant avec des mouvements impatients, similaires à ceux d'un homme essayant de se libérer ou d'échapper aux mâchoires d'un prédateur. Quand il les a plantées autour de son cou, tellement de sang, du sang tellement épais, Jeune, je me suis retourné, alors que j'entendais la chair se déchirer avec un bruit écœurant. Je voulais seulement m'en éloigner. Au-dessus de la porte de cette pièce, j'ai vu le message final, gravé dans le métal à coups d'ongle. Abandoned, by God. Je n'ai jamais obtenu les photos de l'appareil. Je n'ai jamais écrit de blog à ce sujet. Après ça, j'ai couru hors de cet endroit. J'ai fui pour ma santé mentale. Pour ma vie, je savais pourquoi Disney ne voulait pas qu'on parle de ce lieu. Il ne voulait pas qu'un type comme moi y entre. Il ne voulait pas qu'un truc comme ça en sorte.